Salut, bienvenue sur Je Bosse Tranquille, j'espère que tu vas bien. Donc, dans cette série de vidéos, je te montre comment bien appliquer la deuxième loi de Newton. Et dans cette partie 5 en particulier, on va voir comment déterminer l'équation de la trajectoire. C'est parti bon, Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'équation de la trajectoire On va revenir sur euh, la fin de la partie 4. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo correspondante. Hein, C'était l'idée de déterminer le vecteur position. Donc on avait trouvé un vecteur position, coordonnées x, z, et x de t, z de t. Même si je t'avais conseillé de ne pas mettre t entre parenthèses parce que ça prend du temps. Euh, là on voit bien que x dépend du temps, et z dépend du temps. Tu vois encore plus avec t carré, t. Bon. L'idée de l'équation de la trajectoire, c'est de s'affranchir du temps. C'est-à-dire qu'on va essayer de supprimer t, qu'on va exprimer z en fonction de x directement. On ne veut plus avoir z de t, on va avoir z de x. Alors pour faire ça, on va, dans un premier temps, prendre cette relation-là, x égale v0 cos alpha t, et au lieu d'exprimer x en fonction du temps, on va ex exprimer le temps en fonction de x. C'est la première étape. Alors pourquoi on prend celle-là, d'expression Parce que c'est la plus simple, tu vois que exprimer t en fonction de z ça aurait été plus compliqué parce que là on a du t carré, du t, bon là c'est beaucoup plus galère quoi. Donc, on prend celle-là, tout simplement, et le résultat qu'on va obtenir pour T, ben ensuite, on va l'injecter dans Z. Allez, on y va. Donc, première étape, exprimer T en fonction de X. Donc, je t'ai remis les coordonnées euh, ici, hein, de, de, du vecteur position. On va partir de celle-là, X égale V0 cos alpha T, là, et tu vois que pour exprimer T en fonction de x, ben il suffit de faire passer V0 cosα de l'autre côté. Donc là, tu multiplies par V0 cosα, du coup de l'autre côté, tu divises. Donc tu obtiens T égale x sur V0 cosα. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, je te conseille de, en général de ne pas mettre euh, les, les entre parenthèses, comme ça, hein, T entre parenthèses. Mais là, je te le mets en remarque, quand même, ça, ça peut t'aider à comprendre ce qui s'est passé. Là, on avait x de T, maintenant on a T de x. Tu vois qu'on a fait passer x de l'autre côté. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc maintenant qu'on a t en fonction de x, ben qu'est-ce qu'on va faire On va prendre notre nouvelle expression de t et on va l'injecter dans z de t. Tu vois, pour l'instant, c'est z de t ici. On va remplacer tous les t par x sur v0 cos alpha. Voilà. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Donc ça s'appelle injecter, ça. Injecter T dans Z. Donc maintenant que, que tu injectes euh, T euh, dans Z et que T c'est X sur V0 cos alpha, tu vois, bon, je vais expliquer ça après, euh, tu vois que Z ne va plus dépendre du temps. Donc je t'avais dit dans la partie précédente que mettre T entre parenthèses partout, ça prenez du temps pour rien, mais je t'avais dit aussi de euh, mettre la variable entre parenthèses quand il y avait ambiguïté. Donc là, euh, comme dans le début de l'exercice, dans le début des méthodes que je t'ai données, bah on avait toutes les variables en fonction du temps, et que là on change, en fait maintenant c'est en fonction de x, bah, là moi j'ai tendance à mettre x entre parenthèses, tu vois, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, même si on se rend bien compte que z dépend plus que de x. tu vois, Dans cette expression-là, il n'y a plus de t. Et voilà, moi c'est une petite habitude que j'ai quand je change de variable, comme ça je, je remets la, la nouvelle variable entre parenthèses. Quoi. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé en vrai voilà, Donc on, ce, on, a, on va reprendre cette expression-là, donc moins 1 demi de t carré, sauf que t maintenant c'est x sur v 0 cos alpha. Alors tu fais très attention, le carré, là il faut qu'il soit sur tout ça, c'est pour ça que ces parenthèses-là, elles sont super importantes. Plus... Donc v0 sin alpha t, donc v0 sin alpha x sur v0 cos alpha. Okay donc ces parenthèses là, là pour le coup elles ne sont pas obligatoires, mais c'était pour que ça ressemble à ici que je les ai mises de la même façon. Voilà, et ne pas oublier le plus h. Alors là c'est fini. En fait quelque part c'est fini puisqu'on a déjà une équation de la trajectoire. On n'a plus z de t, on a z de x, tu vois. Je te le redis, on n'a plus de t là, plus de temps. Donc quelque part c'est fini. L'idée en fait ça va être de faire un petit peu de calcul ensuite pour mettre tout ça sous une forme connue, sous une forme maîtrisée, on va dire, c'est ax au carré plus bx plus c. Ça, c'est une forme que tu as peut-être vue en maths. C'est un polynôme du second degré. Voilà, c'est la troisième étape, mettre sous forme euh, sous la forme ax au carré plus bx plus c. Alors il y a juste un peu de calcul. Donc qu'est-ce qui va se passer Alors déjà, dans un premier temps, tu vas prendre ce carré-là et tu vas le développer. Partout. Donc sur le x, sur le v0 et sur le cos alpha. Alors il n'y a rien de spécial, tu vois, x carré, v0 carré. Par contre le carré sur le sur le cos en général on le met au milieu. Bon, c'est une notation à laquelle il faut s'habituer comme ça. Voilà, donc on obtient finalement cette expression-là pour le, le premier terme. Et là, il ne s'est rien passé, tu vois, j'ai juste enlevé les parenthèses, comme je t'avais dit qu'elles n'étaient pas obligatoires. J'ai réécrit. Voilà, comme ça on est au même niveau partout, et maintenant on va tout simplifier, et on va arriver à notre forme ax plus bx plus c. Bon, comment on fait ça Tu vois qu'ici, pour l'instant, on a du x qui traîne comme ça, donc on n'arrive pas à, à identifier notre coefficient a. Tu vois là, on ne saurait pas dire qu'est-ce que c'est a. Si as tu n'as pas l'habitude, tu ne vois pas bien. En fait, a, ça va être tout ce qui n'est pas x Okay. Donc ce qu'on fait pour bien identifier euh, A, c'est de faire sortir le x au carré devant, comme ça, ça on a le droit, il n'y a pas de problème. Le g ici, en fait c'est g sur 1, d'accord, donc c'est un g qui est au numérateur, donc tu peux le faire monter euh, à ce niveau-là, voilà. tu, tu le colles en fait avec le numérateur de la fraction d'à côté. Bon le 1, il ne sert pas à grand-chose, hein. et le 2 que tu, as, que tu as ici, tu peux le coller au dénominateur que tu es ici, donc il va se coller sur le v0 carré. Et finalement, tu obtiens cette expression-là. Tu vois, donc là, ça permet de bien identifier que ça, c'est le coefficient a, ce truc-là. Et ça permet de bien distinguer aussi le x carré. Voilà. Donc là, on va faire la même chose pour le, le terme d'à côté, ce terme-là. Alors comment on fait pour se retrouver avec tangente alpha en fait, déjà, tu vois que tu as V0 en haut et en bas, donc tu peux simplifier, ça, il n'y a pas de souci. Et je t'ai remis une petite formule donc, à côté, là, une petite formule de maths, euh, qui te permet de, ben, en fait, de simplifier euh, sinus sur cos, tu vois, sinus sur cos par tangente. Voilà. Et donc finalement, il te reste juste tangente alpha x. Voilà, donc. Ton coefficient petit b, c'est juste tangente alpha. Bon, et le coefficient petit c, ben on l'a directement, h, c'est une constante, donc il est là, petit c. Alors, je devrais prendre le, le signe, en vrai, Hop, pour faire attention. Voilà. Hop. Donc, tu vois, on a bien identifié, donc a, c'est tout ça, b, c'est tangente alpha, et, et, et c, c'est h, en fait, c'est c h. Alors attention, petite précision ici, H il n'est pas toujours là, c'est-à-dire ça dépend de l'exercice, ça dépend, voilà, de comment, euh, comment quel est le, le, quelles sont les coordonnées en fait du, du point de départ. C'est-à-dire que, je te rappelle, bon, je reviens toujours un peu sur le même schéma de la partie 1, tu vois ici, on avait un sac, parce que j'ai pris un exemple avec un sac, qui part d'un point de coordonnées 0h, mais si le sac il était parti de l'origine, il serait parti du point de coordonnée 0,0 du coup. Bon, donc là, pour le vecteur position, on aurait eu 0 ici, donc pas de h. Là non plus, et donc tous ces tous ces h là en fait ils ne seraient pas là. D'accord Donc ça, ça c'est pratique en fait si tu as un exo comme ça, parce que si tu as h qui vaut 0, ça veut dire que c vaut 0. Et donc ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas ax au carré plus bx plus c, tu as AX au carré plus bx. D'accord Ça c'est beaucoup plus facile à étudier, surtout dans les questions qui peuvent venir après, comme déterminer la portée du tir ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc pour récapituler, tu vois donc trois étapes, d'abord tu exprimes t en fonction de x, tu obtiens cette expression-là, ensuite tu injectes l'expression obtenue dans z, donc tu obtiens cette grosse expression-là, et ensuite tu la simplifies, cette expression-là, pour la mettre sous la forme carré plus bx plus c. Donc trois étapes. Voilà. Bon, ben écoute, finalement on a bien déterminé l'équation de la trajectoire. J'espère que cette vidéo t'a été utile, et dans la partie suivante, donc la partie 6, on verra comment déterminer la portée On verra ce que ça veut dire, on verra que ça revient souvent dans les exercices de steam-back. Donc la portée, juste pour t'expliquer un tout petit peu, c'est euh, donc cette distance-là entre l'abscisse du point de départ et l'abscisse euh, du point d'impact en fait. Voilà, ça va être, pour, pour, pour résumer, en fait, ça va être l'abscisse du point d'impact qu'on va, va chercher à déterminer dans la, prochaine, euh, dans la prochaine vidéo. Voilà, ben moi, il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt, et surtout, n'oublie pas, pour progresser rapidement, il faut bosser tranquillement. Ciao